Bonjour les gens, bonjour à chacun et chacune. Alors, j'espère que vous passez de bonnes vacances, ou bien vous êtes encore au boulot et que vous serez bientôt en vacances. Bref, j'espère que vous passez un bon week-end. Donc aujourd'hui, c'est un jour spécial parce que cela fait maintenant un an que la chaîne YouTube vient apprendre à écouter existe. Donc je vous laisse un petit moment musical pour fêter cet anniversaire. <claps> Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire Joyeux anniversaire tu Viens apprendre à écouter Joyeux anniversaire